Donc, euh, la web diffusion justement est euh, rendue possible par la collaboration de savoir-faire Linux et William. Donc encore là, on les remercie de nous permettre de sortir des bureaux ici et de littéralement être un peu partout dans le monde aujourd'hui, ce qui est très, très très très cool. On organise également. Euh un petit hackathon de sous-titrage le 8 décembre. Donc, si des gens sont intéressés à venir contribuer au sous-titrage des vidéos qui sont prises aujourd'hui, on organise quelque chose ce jour-là. Ça sera chez Accessibilité Web. Vous pouvez simplement vous inscrire euh, en communiquant avec nous à l'adresse courriel info at alimontreal.org. Et euh, c'est l'occasion, en fait, de venir apprendre comment faire ça. Donc, euh, on vous invite à le faire. Euh, on espère vous faire une journée complète là-dessus. Et on vous paiera la pizza et d'autres trucs pour vous inciter à passer la journée avec nous.